Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais une fois de plus vous parler de la compagnie Vestige. Cette compagnie indienne qui fait dans la production des produits 100% bio, naturels. Et pour ceux-là qui connaissent la qualité des, des produits indiens, alors là, je vais vous dire abonnez-vous à Vestige. Et Vestige, c'est quoi? Vestige, c'est cette compagnie-là qui te paye pour ton bien-être. C'est cette compagnie-là qui te paye lorsque tu te brosses les dents avec leurs pâte qui te paye lorsque tu achètes leur savon de toilette pour te laver avec, qui te paye lorsque tu achètes leur huile de cuisine pour cuisiner avec, qui te paye pour tout achat dans leur supermarché. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si tu as déjà entendu parler de vestiges. Je vais t'inviter à me le dire en commentaire. Aussi, si tu es déjà partenaire distributeur vestige. Surtout, dis-le-moi aussi en commentaire, mais si toi tu n'es pas encore distributeur de vestiges tu attends quoi, je ne sais pas, mais je te dis encore vestige je te paye 10 5 à 11 de tes dépenses mensuelles, de tous tes achats, que toutes les achats que tu auras fait à vestige, tout au courant du mois. À la fin du mois, vestige te le reverse à hauteur de 5 à 11 En plus de cela, sur tous les achats effectués avec ton ID Vestige, tu bénéficies d'au minimum 20% de remise. Les remises à Vestige vont de 20 à 50%. Donc, avec Vestige, tu gagnes d'abord quand tu consommes par toi-même. Donc, tu n'es pas obligé de devenir distributeur Vestige pour faire le commerce si ça ne t'arrange pas. Tu n'es pas obligé de devenir distributeur Vestige pour euh, faire le MLM si ça ne t'arrange pas. Deviens distributeur vestige pour ton bien personnel, toi et ta famille. Et change aujourd'hui de supermarché, change aujourd'hui de boutique. Achète désormais ta pâte antifrice, ta brosse à dents, ton huile de cuisine, ton thé, ton café. Achète-les désormais à vestige parce que ces produits sont 100% bio. Avec les pâtes dentifrices, par exemple, des de, de, de vestiges, dites adieu au mal dedans. Ah oui, je vous le dis parce que c'est des produits testés, approuvés. Donc, si tu n'es pas encore distributeur, je recommence, deviens distributeur. J'ai déjà trop bavardé les amis, Je dis encore, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, ok? Alors, vous allez me demander, Madame Olga, comment devenir distributeur vestige? C'est pas bien compliqué les amis, pour être distributeur vestige, vous avez juste besoin de... 25 000 francs, et au travers de cette vidéo, euh, j'ai remarqué que plusieurs personnes m'écrivent Madame Olga, cache mes systèmes, c'est comment cache mes systèmes, la clé business qui coûte euh, 17 500. Je vous offre au travers de cette vidéo exclusivement pour tous ceux-là qui voulaient la clé business et qui étaient prêts à payer les 17 500. Alors, moi je vais vous dire souscrivez à Vestige Marketing avec 25 000 francs seulement et gagnez. Toute votre clé business gratuitement. Je dis encore, tu souscris à Vestige avec 25 000 francs seulement si tu n'as pas d'argent, mais je vais te recommander de prendre le pack promo de 55 000 francs qui te donne le double d'argent, c'est-à-dire les PV. À Vestige, on parle on parle d'argent en termes de PV. Normalement, un pack de 55 000 francs te donne droit à 100 PV, mais actuellement, du 2 au 26 de ce mois-ci, il euh, y a une promotion qui te donne la possibilité de gagner le double, c'est-à-dire 200 PV avec le pack de 55 mail. Mais je dis encore offre exclusive pour cette vidéo-ci. Si tu l'auras suivi, alors viens en inbox et dis-moi, Madame Olga, je vais faire vestige avec la clé business. Parce que la clé business va te donner toutes les astuces pour devenir un as du web. Toutes les astuces pour pouvoir gagner et commercialiser ton talent. Commercialiser ton produit. Tout ça là, c'est ce que tu apprends. Dans la clé business. Maintenant, pour tous ceux-là qui sont distributeurs et qui ont un problème avec des produits, vous avez des clients euh, et vous n'avez pas les produits à leur proposer, Olga Ambani a toujours la solution à vos problèmes. J'ai une vitrine de produits de vestiges, que ce soit les produits cosmétiques, lait de toilette, gommage, masque, crème, pâte dentifrice, savon éclaircissant naturel, euh, les compléments alimentaires pour tous vos problèmes d'hypertension, cancer. Euh, tumeurs, anémie, paralysie, foie, prite, ulcère d'estomac, bref tout ce que vous pouvez avoir comme... Laissez-moi vous dire qu'il y a tous les kits santé pour les hommes, les kits prostate sont disponibles, les crèmes de rasage, pour dire adieu au bouton après rasage, voilà les amis. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver le catalogue Inbox... Le catalogue aussi, ici, en Sam, voilà, Yaoundé face Marché Sam. Pour ceux-là qui demandent, où sont les produits des vestiges, vous pouvez les trouver chez Olga Ambani, en face du Marché Sam à Yaoundé. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette de vidéo. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!